Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Je suis Sfidele, je vous propose aujourd'hui, mes chers élèves et mes chers fans de Je Communique Civile, une association de communication vraiment très intéressante pour vous. et C'est exprimer l'admiration. C'est la communication progressive du français pour niveau débutant. Le thème qu'on va aborder, c'est parler des autres et l'association qu'on va faire aujourd'hui, c'est à la sortie d'un spectacle entre ces deux personnages qui vont jouer leur dialogue, Nadej et Benoît. Chacun exprime son admiration du spectacle. Allons-y, on va écouter le dialogue dans quelques instants. Unité 40, exprimer l'admiration. À la sortie d'un spectacle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle Tu as aimé Ah oui, quel spectacle extraordinaire C'était magnifique Ah oui, c'était splendide C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas oh Oui, les, les acteurs sont excellents Ah quel talent, ils savent tout faire Je ne sais pas comment ils font, ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie Pourtant ce sont pas des professionnels hein. Comme toi Avant de faire manière de dire, il vaut mieux de faire un petit rappel de grammaire, expression de l'opposition il n'est pas professionnel, mais il joue bien quand même. On peut dire aussi, il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien. Pourquoi on choisit bien sûr cette expression de l'opposition Parce que cette expression elle est véhiculée dans la situation de communication d'aujourd'hui. Expression de l'opposition avec mais ou pourtant. Ce sont deux adverbes d'opposition. Quand même, quand même. Il n'est pas professionnel, mais il joue bien quand même. Il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien. Il y a aussi bien que plus subjonctif. Ça demande un peu de candidat. C'est le mode subjonctif. C'est un peu compliqué. Bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien. Bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien. Mais heureusement, il ne s'applique pas à l'oral. Il fait mieux d'utiliser les, les deux adverbes « mais » ou « pourtant ». Alors que, plus l'indicatif, on dit « il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel ». Alors, c'est une sorte de subordination, d'opposition. De, « Il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel ». Alors, lorsqu'on utilise bien que, avec le subjonctif qui est présent alors que, plus l'indicatif. Vous avez bien compris. Malgré plus non, cette fois. Il joue bien malgré son manque de professionnalisme. Malgré son manque de professionnalisme. Alors, il y a de nombreuses façons d'exprimer l'opposition, soit avec « mais pourtant » ou soit avec « bien que » plus subjonctif, alors que plus indicatif ou malgré plus « non ». Répétez avec moi, s'il vous plaît, ces expressions. Il n'est pas professionnel, mais il joue bien quand même. Il n'est pas professionnel, mais il joue bien quand même. Il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien. Il n'est pas professionnel, pourtant il joue bien. Bien que, bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien. Bien qu'il ne soit pas professionnel, il joue bien. Il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel. Il joue bien alors qu'il n'est pas professionnel. Malgré plus non. Il joue bien malgré son manque de professionnalisme. Il joue bien malgré son manque de professionnalisme. On passe maintenant à la partie du vocabulaire, à un spectacle. Il y a des mots nouveaux ou des mots qui sont véhiculés dans la situation de communication à la sortie d'un spectacle. Le spectacle. On dit un spectacle de danse, de théâtre. Une représentation d'une pièce de théâtre. Les spectateurs ou le public. Aller au théâtre, au concert. Avoir une place au premier rond. Au cinquième rond. Au dernier rond. Avoir des places pour le spectacle de. Un acteur, ça veut dire qu'il joue le rôle. Un acteur qui joue un rôle. Un acteur de théâtre, de cinéma, par exemple, une troupe de théâtre, un metteur en scène, une mise en scène classique ou d'avant-garde. Le public applaudit. Je répète encore fois le spectacle. Le spectacle. Oui. Un spectacle de danse de théâtre.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 un acteur de théâtre, ou un acteur de cinéma, une troupe de théâtre, un metteur en scène, une mise en scène, classique, au contraire de d'avant-garde, il y a le public qui applaudit. Alors voici euh, manière de dire, manière de dire ça veut dire la façon de mieux communiquer avec les autres. Ce sont des expressions bien faites hein, pour cet acte de parole, exprimer l'admiration, qu'on a déjà vu dans le dialogue entre Bruno et Nadege, à la sortie d'un spectacle. Et du thème, c'est parler des autres. Parler des autres. On dit c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux, vraiment extraordinaire C'est la, la première fois que je viens de voir un tel spectacle C'est vraiment extraordinaire euh, Je la trouve fantastique Lorsqu'on parle d'une pièce de théâtre Ou un spectacle, on dit je le trouve fantastique Les acteurs, je les trouve vraiment fabuleux, splendides C'est génial C'est génial il joue très bien, elle joue très bien, il chante bien, elle chante bien, il danse remarquablement bien, elle danse remarquablement bien. Quel talent, c'est des génies, quelle perfection, pourtant ils, sont... ils ne sont pas professionnels, ils sont amateurs. Alors, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. On dit selon le cas, je le trouve ou je la trouve ou je les trouve fantastique, fabuleux, splendide. C'est super, c'est génial. Il joue très bien, elle joue très bien. Il chante bien, elle chante bien. Il danse remarquablement bien. Elle danse remarquablement bien. Quel talent! C'est du génie! Quelle perfection! Ce sont, des simples, ce sont vraiment des simples, des simples expressions de manière de dire comment exprimer l'admiration. La prochaine fois, je vous propose une autre situation d'un autre acte de parole. C'est avec vous, M. Sifdalel il vient de présenter pour vous une leçon de communication progressive de français niveau débutant. Voilà.